Cliquez sur « File », puis sélectionnez « New ». Déterminez où vous souhaitez sauvegarder votre bibliothèque. Dans cet exemple, je vais sauver ma bibliothèque sur mon bureau. Il est important de renommer sa bibliothèque, car si vous créez une autre bibliothèque sans changer son nom, celle-ci écrasera votre version précédente. Cliquez sur « Enregistrer ». Votre nouvelle bibliothèque est maintenant créée. Vous pouvez agrandir l'affichage de votre bibliothèque en cliquant sur le carré au haut de votre bibliothèque. Si vous ajoutez des références, n'oubliez pas d'enregistrer avant de quitter. En cliquant sur File, puis Save, ou en faisant Ctrl-S avec un PC ou Commande s avec un Mac. Pour fermer votre bibliothèque, cliquez sur File, puis Exit ou cliquez sur le gros X situé en haut à droite. Une bibliothèque EndNote est composée de deux fichiers distincts. Il est important de conserver ces deux fichiers. Pour ouvrir EndNote, cliquez sur le fichier .enl illustré par une feuille de papier. La dernière bibliothèque utilisée sera affichée par défaut. Son nom est toujours inscrit au haut de votre bibliothèque. Il est important de savoir que, dans la majorité des cas, la création d'une seule bibliothèque sera suffisante pour réaliser tous vos travaux. Si vous avez de nombreuses références à gérer, il est préférable de travailler avec des groupes. Nous vous invitons d'ailleurs à consulter la capsule « Gérer des références avec des groupes » pour en apprendre plus à ce sujet.